Et eh bien ça y est on y est, depuis le temps que je l'avais attendu ce flashback, le remake de flashback, hein, on peut l'appeler flashback HD remake, de ce que j'ai vu il a été pas mal a été appelé de, de cette manière là d'ailleurs. Hein. Donc salut à tous c'est Yoshi pour Yoshi World TV et HoldisRising.com on se retrouve avec le remake HD de flashback sorti en 2013 euh, et sorti d'ailleurs en avance sur les Xbox Live. Euh, bah pour le Summer Arcade en fait, hein, Summer Live of, euh, of Arcade euh, Il est sorti un petit peu en avant donc le 21 août 2013 Et un tout petit peu plus tard, un gros mois après au euh, mois d'octobre sur euh, PC et PS3 Donc qu'est-ce que c'est euh, bah c'est tout simplement le remake du jeu de, de Paul Cuisset qui s'est euh, décidé en fait à... À, comment dire à ressusciter ce grand classique de 93 faut savoir que flashback c'était la meilleure vente d'un jeu français avant les lapins crétins euh, qu'il a fait le tour du monde à l'époque ce titre et qu'il était bah voilà ultra méga supra multi support euh, tous les micro ordinateurs toutes les consoles avec même euh, des adaptations plutôt réussi sur Mega CD et 3DO dans leurs versions les plus complètes et les plus complexes avec notamment euh, une super bande son euh, totalement retravaillée au niveau des musiques mais également des cutscenes refaites en 3D moi je vous avais d'ailleurs testé sur la chaîne la version euh, de l'époque euh, sur Mega CD d'ailleurs on peut retrouver ici par l'intermédiaire de cette borne d'arcade euh, la possibilité de jouer à l'épisode original que vous voyez ici donc j'ai pas le... je pense pas qu'il soit sorti en qui soit sorti en arcade hein, le, le jeu à mon avis ça m'étonnerait mais voilà vous avez la possibilité de revoir le de pouvoir rejouer au titre original par intermédiaire de cette borne d'arcade bon c'est pas en plein écran c'est un petit peu dommage j'aurais pu nous faire un petit hud un peu stylisé euh, ça aurait été sympa moi ce que j'ai remarqué au même titre que slain euh, dans son test sur All rising c'est que les cutscenes sont totalement euh, dénuées de son alors, ça, j'ai pas compris. En revanche, elles sont complètes. Il y a tout un tas euh, de petites plans séquences euh, que je n'avais jamais vues euh, sur Super Nintendo, sur Mega Drive, euh, au niveau des cutscenes et sur Amiga. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, ce plan-là, euh, ces plans-là, on les avait pas vus sur les versions Super Nintendo. Ça, je pourrais quasiment y mettre ma main à couper. Celui-ci, oui. certain. Mais euh, voilà, quoi. Il y, eu, il y a eu quand même des petites différences. Ça, ça, on le voyait pas, par exemple. Ça non plus. Il euh, y a eu des, des petits changements, vous voyez celui-ci non plus on le voyait pas de plan Donc j'étais assez surpris, on a euh, la version peut-être la plus complète en tout cas euh, de base Celle qui a pas été retravaillée mais on n'a pas le son en tout cas à ce niveau là Donc c'est assez regrettable, on va démarrer, je vais vous montrer juste vite fait euh, Mais voilà aucun, euh, aucun truc, ce qui est un peu quand même dommage Et on peut rejouer voilà... À à la version d'origine que vous voyez ici, qui était une version absolument extraordinaire. Euh, un jeu que j'ai énormément apprécié, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai euh, bah, que je vous ai tout simplement fait une vidéo euh, à l'époque euh, de ce jeu, une de mes toutes premières vidéos. Mais revenons donc au remake. J'ai arrêté ma sauvegarde euh, exprès, donc dans un New Game Plus, hein, où j'ai pu conserver mes, mes compétences, mais sans, on va y revenir. Petit temps de, de chargement et vous allez pouvoir voir directement un petit peu ce, ce que ça donne euh, ce flashback là donc voilà il est sorti vraiment dans le dans le moment où il y avait une, une recrudescence un petit peu de... de jeux old school en 2D euh, qui était remaké euh, notamment de DuckTales euh, Remastered qui était plutôt pas mal euh, Strider tout dernièrement mais également euh, Castle of Illusion aussi qui est sorti quasiment à la même époque que celui-ci euh, qui était un très très très très très bon remake euh, et euh, par exemple des jeux comme Shop Lifter qu'on a pu vous tester aussi sur euh, sur the Rising voilà donc là on se retrouve sur ce remake là euh, il aurait pu être euh, mieux on, moi j'étais j'étais vraiment en droit de m'en attendre vraiment beaucoup parce que c'est flashback faut savoir que c'est vraiment un titre culte de son époque et euh, bah dans l'ensemble pour moi l'adaptation a été quand même ratée Même si vous voyez là euh, la transposition notamment de la jungle Qui était le premier niveau hein, euh, La jungle de titan euh, Dans laquelle Conrad euh, Conrad atterrit Titan satellite de Saturne si je me souviens bien En tout cas c'est ce qui nous expliquait dans l'histoire euh, Est plutôt bien faite Mais le niveau est, euh, est, est archi court comme vous allez voir euh, Là de toute façon voilà, je vous ai repris la, la sauvegarde juste à la fin Histoire de vous montrer un petit peu Attention à cette mitraillette Et on va euh, sauter dans le trou Puisque j'ai chopé la, la ceinture euh, La ceinture de gravité Donc je n'ai plus qu'à sauter dans le trou pour atterrir au deuxième niveau C'est là où voilà je vous avais justement placé ma sauvegarde Allez c'est parti Donc ils ont refait toutes les cinématiques hein, Elles sont beaucoup plus longues euh, avec des nouveaux angles de vue, certains euh, angles un peu clin d'œil, mais pas toujours, donc c'est un petit peu dommage, mais euh, voilà, ils les ont retravaillés totalement, et même au niveau de l'histoire, dans l'ensemble, c'est vrai que ça a été euh, globalement, euh, globalement retravaillé. Bon, au niveau du scénar, juste pour vous refaire le pitch... Euh, bah C'est identique à l'ancien, avec quelques ajouts notables, euh, notamment la petite amie de Conrad euh, qui vient s'incruster un peu dans l'histoire. Euh, C'est pas hyper transcendant. Euh, elle a été enlevée, voilà, pour euh, comme moyen de faire un peu euh, pression sur euh, sur Conrad, puisque, en fait Conrad a, déc a découvert euh, dans l'histoire originale, en tout cas, l'histoire euh, des extraterrestres qui sont en fait dissimulés parmi la population. Il arrive à avoir ça en fait au moyen de, de lunettes euh, qui calcule la densité moléculaire des, des individus qui habitent sur euh, qui habitent sur les planètes. Voilà, donc il a découvert ça et il a sauvegardé en fait un contenu de, de sa mémoire dans un holocube euh, puisqu'il a été capturé par euh, bah voilà par une bande de euh, d'aliens en fait qui avait euh, un peu déjoué son comment dire sa, son complot enfin son complot, sa découverte plutôt et donc du coup euh, voilà euh, le scénar est plutôt bon euh, dans les années euh, 90 ils ont un petit peu étoffé le tout avec euh, voilà, une invasion du coup, des, des aliens qui est imminente donc là on va arriver à New Washington et c'est le niveau culte de flashback où on va justement retrouver Yann, euh, notre pote voilà c'est bon j'ai réussi à tuer le, le flic on va pouvoir parler un peu avec notre pote Yann. T'as vu comme j'ai été diplomate Ne bouge pas, Conrad. Je sais que tu ne te souviens pas de moi, mais on va rectifier ça tout de suite. Au niveau de la VF, c'est un des gros points faibles du jeu, malheureusement. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment très moyen, voire aux fraises. Euh, donc, je suis vraiment dégoûté. Regardez là, même pareil, cette cutscene a été totalement modifiée. En fait, on voyait à la base Conrad dans un siège un peu à voilà, la totale, Recall qui faisait euh, retrouver par un faisceau euh, sa mémoire. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est juste un, un petit flash en fait. Euh, par contre, on peut voir ici qu'il y a eu des ajouts, euh, des ajouts de cinématiques euh, désormais qui sont faites euh, en BD. Donc, c'est sympa, euh, mais j'ai pas compris vraiment l'intérêt. Sur le coup j'ai pas compris ah, attends, pourquoi voilà. euh, ils avaient ajouté ça en cinématique avec euh, avec des BD plutôt que, que de faire des cutscenes en 3D tout va bien. Comme c'est le cas dit sur l'ensemble du jeu en Là c'est vrai que, que pour le, le coup euh, j'ai pas trop trop compris bien. mais écoutez moi ça cette VF. Petit à petit. Sinon tu risques des lésions permanentes D'abord je trouve les flashs Donc j'ai caché des backups de moi même avant qu'on m'efface la mémoire Dis je suis plutôt futé tu es tout sauf un idiot c'est vrai pas mal de monde pose des questions elles hein. ah, sont vraiment moi j'aime euh, pas du, pas coup, du tout coup, hein. les voix ouais, ouais, franchement ouais, que ce soit la voix de Conrad du ou la voix des, des autres persos euh, au niveau ouais, du doublage ça. ça manque enfin, cruellement, de de de de euh, cruellement de conviction cruellement de voilà voyez on récupère le champ de force donc ça c'est un des trucs qu'on avait dans le premier flashback qui était la montre euh, là on le récupère donc on peut l'utiliser au moyen de la touche L2 donc, faut Il faut qu'il se recharge bien entendu alors qu'à la base je crois qu'il était illimité dans le dans le premier flashback il me semble hein, de mémoire que c'était illimité. Donc on va avancer puisqu'on est à New Washington. Il va falloir qu'on puisse euh, retourner sur Terre au moyen d'un billet d'avion qu'on peut gagner. Ou d'un voyage je crois qu'on peut gagner euh, au moyen d'un jeu qui s'appelle la Death Tower. Mais pour participer à la Death Tower il va falloir déjà faire un petit peu quelques, quelques boulots euh, si je me souviens bien. Donc là on va monter à cet ascenseur. Et on va commencer la mission, donc là je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des, des animations Dans l'ensemble ils ont fait plutôt un, un beau boulot en termes de, de mouvement du personnage On retrouve tous les mouvements de base, hein. euh, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez faire une roulade Donc accroupir c'est L3, faire une roulade c'est directement avec L1 Votre flingue vous l'utilisez avec la touche R2 euh, la petite différence, c'est que vous pouvez plus tirer uniquement dans deux directions qui sont gauche et droite comme auparavant, mais là vous pouvez tirer dans toutes les directions euh, au moyen en fait de la visée qui se fait en fait avec le joystick euh, le joystick droit. Ça paraît un petit peu bizarre au début et puis au final on s'y fait très très très facilement. Il n'y a aucun problème euh, du tout. Donc vous sautez avec la croix, vous pouvez bien entendu courir et courir tout seul ou marcher si vous poussez le stick euh, lentement. Et là, nouveau mouvement, vous pouvez même marcher un petit peu à coup Il y a d'autres mouvements que j'essaierai de vous montrer, euh, notamment la possibilité de merde de tuer les ennemis euh, avec furtivité. Mais ça, je vous le montrerai, euh, montrerai plus tard. Alors, animation du personnage, c'est pas trop mal, euh, mais il y a quand même une, une petite déception euh, pour mon cas, en tout cas pour ma part, parce qu'il faut savoir que Flashback à l'époque. Il euh, bah, y avait l'influence forcément euh, Prince of Persia, Another World. Euh, et c'était une animation, voilà, vraiment dernier cri. Euh, ça donnait vraiment des mouvements hyper réalistes au moyen d'un procédé qu'on appelle... Merde, attention. Au moyen d'un procédé qu'on appelle en fait la, la rotoscopie. Et je suis mort, telle une grosse daube. Euh, au moyen d'un procédé qu'on appelait la rotoscopie. Et là, euh, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout. Euh, on a des animations qui, pour 2014 je trouve, sont un peu raides. Point faible du jeu également, euh, c'est au niveau euh, de ses temps de... temps de... Pardon. De chargement, très régulier après chaque mort. Donc ça, c'est assez chiant. Puisque malgré tout, euh, ils auraient pu faire... Euh, ils auraient pu faire autrement que nous foutre des temps de chargement à chaque fois. Euh, c'est un peu chiant de devoir patienter, surtout sur un jeu... Euh, un jeu en 2D donc ça sent pas non plus euh, une optimisation euh, de fou. Alors on va essayer de ravancer assez rapidement. Quel, quel Conrad, attention! Quel jeu d'acteur! Conrad, attention! Allez hop! On avance ça rapidement histoire de revenir au, au même point. C'est vrai que j'étais pas très très concentré, j'étais plus concentré à vous dire un petit peu euh, les choses. C'est un test important pour moi ce flashback. Enfin euh, c'est un test important. C'est voilà c'est un jeu sur lequel je misais. Euh, je misais quand même. Pourquoi bah parce que c'est un jeu vraiment totalement culte pour moi. Un jeu qui a beaucoup compté euh, dans mon enfance euh, que j'ai fait comme je vous disais sur Amiga, sur Super Nintendo que j'ai redécouvert après euh, sur Mega CD au moyen euh, à travers pardon un portage vraiment euh, d'excellente euh, d'excellente qualité donc voilà euh, c'est quelque chose c'est un jeu qui a compté vraiment dans ma vie flashback et je suis un petit peu triste euh, du portage qu'ils nous ont fait donc comme je vous disais vous voyez l'animation c'est plutôt pas mal mais euh, c'est un petit peu raide quoi pour euh, pour pour euh, 2014 ici une des nouveautés du jeu ce sont les, les défis en fait euh, les défis en réalité virtuelle euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça vous permet d'upgrader un petit peu les compétences notamment de votre personnage. Et euh, une nouvelle fois, un temps de chargement. Ça franchement, c'est c'est hyper chiant. c'est le fameux professeur euh, aussi qu'ils ont rajouté à l'histoire, qui a pas un pas un oh, énorme intérêt. Euh, dans l'histoire, je vais essayer de vous montrer un petit Allez. peu les, les défis. Donc vous avez plusieurs types de défis, vous avez notamment les défis drones, les défis cyborgs, euh, vous avez des défis de furtivité, que par toi. une nouvelle fois, un de euh, des défis répliquants, et je crois que vous avez ah ouais. un défi moto que vous pouvez ah ouais. débloquer, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Donc ça ah ouais. me permettra de vous montrer un petit peu ça. Ah ouais. Puisque, ah ouais. grosso modo, ah ouais. le jeu est totalement le même dans sa structure. Ah petit ça. Euh, dans sa structure euh, de base euh, c'est à dire vous allez avoir la jungle de titan euh, new washington la death tower euh, mais vous n'aurez pas euh, enfin vous aurez des niveaux en plus comme par exemple euh, le niveau de comment dire euh, un niveau de moto qu'ils ont euh, qu'ils ont ajouté c'est le seul niveau ajouté par rapport à le plus original voilà donc ça c'est un petit ajout au niveau du gameplay qui modernise un petit peu le, le truc, euh, bah, c'est tout simplement euh, des attaques un petit peu furtives comme ça euh, qui vous permettent euh, bah, d'enlever de, beaucoup moins de points de vie, euh, beaucoup plus de points de vie au, à vos adversaires que qu'en leur tirant de façon classique. Donc là vous voyez je, je l'ai attiré, je peux tirer directement d'une plateforme, ça aussi c'est nouveau, et normalement ça doit attirer son attention, et avec rond, hop, exécution directement par le bas. Donc ça, c'est euh, pareil, c'est tout nouveau. On va essayer de faire gaffe pour pas attirer ses compères. Et ouais, je me suis fait repérer. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Ça, c'est une nouvelle possibilité euh, qu'on a dans le jeu. Euh, ça me laisse la possibilité de vous montrer un petit peu le système d'XP qui, euh, qui a été choisi euh, à l'aide de la touche Select. Donc vous avez votre map, bien entendu, qui se trouve ici. Euh, ici, le système d'expérience. Donc vous voyez, je suis au niveau 16, euh, le niveau maximal... Étant euh, le niveau 30, donc pour ça il faut faire à peu près euh, 3 loupes euh, du jeu. J'ai amélioré totalement euh, mes capacités en ce qui concerne la technologie. Donc je crois que c'est l'utilisation des armes, etc. Euh, la précision, l'endurance, vous voyez vous pouvez modifier tout ça. Euh, les améliorations de, de pistolets, euh, de vos lunettes moléculaires. En tout cas c'est surtout la durée en fait, euh, avec laquelle vous pouvez utiliser votre santé, votre champ de force, euh, le tir chargé un inventaire qui vous montre un petit peu les objets que, que vous avez donc notamment champ de force qui à la base était une montre je, je sais pas si vous vous souvenez dans le dans l'opus original de, de flashback euh, ici euh, les lunettes moléculaires qui sont une nouveau une nouveauté c'est vrai que ça, on l'avait uniquement euh, dans le scénario du premier, enfin du de l'opus original. C'est justement grâce à ces lunettes que Conrad alors, euh, découvrait en fait l'existence des extraterrestres. C'est un peu le détecteur de puissance, un peu à la Dragon Ball Z. C'était là, c'est carrément euh, une paire de lunettes, voilà, qui me permet de voir un petit peu à travers le décor, notamment des passages secrets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis le flingue euh, qui dispose donc justement d'un tir chargé, comme vous avez pu le voir. Voilà, qui s'utilise en moyen de la touche Y, euh, enfin de la touche R2 en, en restant maintenu Donc ça c'est votre score avec euh, le temps euh, pour faire le jeu, etc. J'ai fini le jeu en un peu plus de 3 heures en tuant euh, environ 600 ennemis comme vous le voyez là. Euh, exploration du jeu, ouais, vous avez un pourcentage de complétion. Euh, Puisqu'il y a des zones secrètes à découvrir euh, dans le jeu. Et je vais vous montrer euh, par exemple un défi drone. Si je peux y accéder, non, je ne peux pas y accéder. Ou alors un défi moto avant de quitter la zone de réalité virtuelle pour vous montrer un petit peu euh, la suite. Défi moto, je serais content de pouvoir le faire, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas possible pour le moment. Euh, ces zones de réalité virtuelle, vous pouvez y avoir accès à pas mal de moments dans le tu pas prêt dans le jeu. Euh, ouais. Alors toi, tu vois, tu vois je préparais ça de formation technique que, que bon agent du GBI doit. Ouais, ok. Et voilà, il me dit que je pourrais revenir, etc. Et donc voilà, ces zones de réalité virtuelle, vous les avez un petit peu partout dans le un petit peu partout dans le jeu. Euh, sauf au dernier niveau, bien entendu. Ça vous permet aussi de faire augmenter un petit peu le, le leveling de votre personnage, qui se fait pas euh, si facilement que ça, malheureusement. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de secrets dans les niveaux, euh, et beaucoup de choses à découvrir, en tout cas. Donc euh, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc là, on va continuer à avancer. On va prendre cet ascenseur... Donc là, vous voyez, il faut que je trouve une, un flash mémoire à la station, euh, à la station America. Donc là, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde, tous ceux qu'on joue à l'opus original. Voilà, avec ce petit système de métro qu'on utilise. Et donc, je dois me rendre à la station América. Donc c'était comme ça également, sauf que c'était en 2D euh, dans l'épisode, dans l'épisode original. Voilà, donc normalement je crois que j'ai même un petit comité d'accueil qui va, qui va m'attendre directement ici, donc je peux laisser charger mon tir, voilà, Et heureusement d'ailleurs, attention à ces petits, euh, ces petits drones donc tout est plutôt euh, bien indiqué, le jeu se révèle assez linéaire, vous voyez j'ai euh, toutes les informations, hein. j'ai ma jauge de vie, mon, euh, mon champ de force, euh, mon pistolet, la batterie de mes lunettes moléculaires et mon inventaire que je trouve en fait avec euh, la croix directionnelle euh, où je aurai la possibilité de sélectionner mon téléporteur, puisque mon téléporteur euh, on pourra toujours l'avoir vers la fin du jeu, euh, vous voyez ce boîtier de téléporteur en fait que vous lanciez. Vous lanciez à un endroit pour pouvoir vous téléporter justement à cet endroit précis, ce qui vous permet de passer euh, certaines zones du jeu, euh, mais lancer également les, les fameux fruits explosifs, euh, des grenades, etc. Euh... Enfoiré. Ce qui y a d'intéressant, c'est que cette fois-ci, avec le, hum, le lancer, c'est plus aussi imprécis qu'avant, euh, c'est que vous avez directement en fait la possibilité. Alors attention, vous avez la possibilité en fait de. De voir exactement où vous allez le lancer avec une, une espèce de traînée, c'est une petite assistance en fait hein, qui vous permet de voir vraiment où, où vous allez pouvoir justement euh, balancer votre objet. Donc ça c'est relativement bien fait une nouvelle fois et je tiens à féliciter les équipes qu'on pense à ça. Ça simplifie un petit peu le, le gameplay. Donc voilà, j'ai retrouvé un, un fameux flash mémoire qui permet de dérouler toujours l'histoire. je vais remporter Death Tower. Vous n'avez rien à faire ici. Vous escorte au bureau des candidatures. Bon, que disions-nous dites dans votre SBNB 12, c'est du matos illégal. 12 en donne 55. Votre offre me convient tout à fait, mais c'est autre chose qui me dérange. Vous n'êtes pas Olympique. Oh, je vais euh, avancer un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai un point de passage qui vient se déclencher. Donc, forcément, plus de sauvegarde comme auparavant euh, dans ce flashback. Désormais, euh, et ça, c'est relativement a, ça dit triste. Chose à mon sens euh, et soeur. ça joue vachement sur la durée de vie du jeu c'est tout simplement chose. en ce qui concerne il faut les comment dire les sauvegardes il y en a plus c'est uniquement du, du checkpoint merci. donc ça c'est un petit, à petit à peu dommage à mon goût oh attention je n'ai pas vu je suis là ah vous voyez le bug carrément je bug carrément dans l'écran c'est un truc de fou ça c'est pas grave on va redescendre de toute façon j'avais eu le checkpoint donc c'est nickel j'aurais pas besoin de tout me retaper Yann, dis-moi, ça dit quelque chose Death Tower C'est une sorte de... de. reality show démentiel. Bien sûr J'y ai laissé quelque chose quand j'étais sur la piste d'un trafic biotech. Il faut que je le récupère. Si, ah, oui, mais j'avais pas vu celui-là j'ai rencontré un type dans la jungle qui pourra peut-être m'aider Donc ici il va falloir utiliser forcément une carte clé pour accéder à cet endroit Et vous voyez avec les lunettes moléculaires j'ai la possibilité de voir vraiment tout ce qui se passe Là je peux parler au barman normalement Je viens voir Joe Et vous êtes qui Il m'a dit que je le trouverais ici Je m'appelle Conrad Hart Je ne connais pas de Joe Allez au centre administratif Ils connaissent tout le monde Bon, voilà moi grosso modo je vous ai dit à peu près euh, ce que j'avais à vous dire donc vous voyez comme je vous expliquais que euh, le chemin est assez bien balisé euh, puisque vous avez un radar euh, okay. directement okay. sur euh, ouais. euh, sur le, le méditer, côté euh, sachant qu'on peut peu, euh, si on souhaite enlever toutes ces indications qui qui facilite un petit peu le jeu je crois au moyen du menu option donc vous avez notamment euh, un système de trophée qui a été mis en place avec euh, bah, terminer le jeu facile en normal il euh, ya trois modes de difficulté facile normal difficile moi j'ai fini en normal euh, explorer le monde à 100% comme je vous disais terminer tous les défis de réalité virtuelle ou un aussi des défis avec des exploits euh, notamment euh, conrad atteint le niveau 30 enfin euh, tout ça c'est un système qui donne un petit peu de repelu value au replay pardon value au titre qui donne un petit peu plus de, de profondeur, mais dans l'ensemble, euh, ça pète pas plus haut que ça. Niveau aide et options, je crois que vous avez à peu près tout euh, qui est donné les commandes, euh, les paramètres, euh, si je dis pas de bêtises, et les aides. Voilà, aide d'itinéraire, mini-carte, objectif, icône de montée, euh, le verrouillage des cibles, etc. Enfin, voilà, vous avez tout ce qui est euh, là et qui peut vous permettre d'avoir quand même un, un challenge à la hauteur, même si c'est vrai que dans l'ensemble, le jeu et pas super pas, euh, euh, pas super dire, euh, comment dire donc là il faut que j'aille voir joe euh, attendez je, je revérifie avec station cent, euh, station africa il faut que ouais donc voilà même si le jeu est pas super difficile dans son ensemble je vais y arriver après moi je vais arriver au point vraiment qui fâche sur le jeu bah c'est notamment le bestiaire euh, et les pièges qui sont quasiment similaires euh, à la version d'origine et j'imagine même que si on fait un compte il est très probable euh, qu'il y en ait un poil moins euh, dans cette version là donc c'est dommage euh, ils sont pas tous super bien euh, super bien réalisés les, euh, les ennemis de ce, de ce flashback et dans l'ensemble leur IA est relativement débile même si c'est vrai que c'était assez le cas aussi dans, dans, le, dans le premier flashback Combien un billet pour la Terre 50 000. Crédits. Voilà, là en fait 50 000 crédits. Vous voyez que donc du coup on va mieux, il vaut mieux participer à ce fameux jeu télé en fait pour pouvoir euh, avoir un billet pour la Terre. Donc là on va voir cette personne. Il faudrait un permis de pour avoir un permis de travail. Cette mission est hyper courte alors que sur Amiga, euh, euh, Super NES, là, sur la version 16 bits, c'était totalement différent. Je me souviens, c'était beaucoup plus long. Donc là on va continuer à avancer parce que je crois qu'il faut monter. Donc là, il y avait une petite critique, notamment de l'administration française, je me souviens dans le piste original. Il me faudrait un permis de travail. Vous vous trompez de service. Demandez à mes collègues. Il me faudrait un permis de travail. J'ai du travail. Allez voir quelqu'un d'autre. Il me faudrait un Ça permis Ça de... quand même. Oh. Il fallait me le demander tout de suite. Le directeur va vous recevoir. un permis de travail ça va prendre longtemps vous êtes sur titan pas en arizona petit truc aussi qui, qui m'a relativement euh, déçu dans le jeu. et là c'est peut-être propre à la version ps3 ouais, je ça. ne sais pas puisque slain n'a pas eu euh... Les mêmes soucis, alors que moi je les ai vraiment eus, ça m'a vraiment plombé un peu aussi euh, bon. l'expérience oui. de jeu. Ah, C'est les nombreux bugs euh, que vous pouvez avoir, notamment des bugs de collision euh, dans, les, dans les murs qui vont totalement mais alors totalement euh, vous bloquer et ça je vous garantis que c'est vraiment pénible euh, qui vont vous bloquer la partie vous pourrez rien faire euh, à part quitter la partie et recommencer heureusement qu'il y a quand même les checkpoints pour ça euh, mais également euh, des frises de la machine pendant un temps de chargement ça m'est arrivé également donc c'est pour ça que je me permets quand même de le dire ça peut arriver euh, et euh, des bugs de checkpoint euh, notamment euh, derrière aussi il y a eu enfin euh, moi j'ai eu la possibilité aussi d'avoir euh, des problèmes notamment euh, dans le combat au euh, comment dire au corps à corps vous voyez vous pouvez vous battre comme ça au corps à corps euh, d'ailleurs il n'est pas super bien réalisé comme vous pouvez le voir euh, franchement euh, on a vu mieux en, en matière de, de corps à corps c'est pas terrible euh, et vous avez des problèmes en fait des soucis de, de hitbox directement des ennemis où vous arrivez pas en fait à les toucher malgré que vous vous... <rire> Malgré que vous vous excitez sur eux, quoi. Donc là, on va faire euh, sur la station Europa euh, une des premières missions. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça vous donne une petite. Euh... Vraiment une petite idée du du titre euh, que euh, j'ai eu plaisir à reparcourir mais qui en 2014 n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, euh, j'en attendais un tout petit peu mieux quand même euh, et on voit que voilà le, le savoir faire de Paul Cuisset est plus tôt sur la 2D que sur euh, quelque chose de moderne à la en 3D un petit peu dommage, apparemment il avait fait un jeu aussi avant sur Xbox Live euh, c'était plutôt raté euh, dans son ensemble aussi donc c'est voilà une nouvelle fois c'est quand même dommage de que ce titre, euh, ce titre qui était vraiment excellent et était une pointure à l'époque, bah soit relayé au, au stade de jeu en téléchargement aujourd'hui. Euh, franchement, ça fait un petit peu de la peine quand même. Insérez votre permis de travail dans une console pour commencer une mission. En plus, voilà, même au niveau de la bande-son, c'est pas extraordinaire. Euh, à part le thème principal qu'ils ont repris vite fait sur l'écran titre, euh, c'est tout ce qu'on a. Euh, C'est un petit peu léger à mon goût, je trouve ça euh, quand même dommage euh, qu'ils aient pas... Euh était un petit peu plus haut, euh, mais également euh, c'est toutes les petites musiques d'infiltration en fait qu'on avait euh, la possibilité d'avoir euh, notamment 45, dans 24, dans le jeu et une musique était géniale qui faisait il y avait enfin, tout un tas de petits tain thèmes comme ça qui se mettaient à des moments clés du jeu qu'on ne retrouve pas dans ce flashback là et voilà il n'est pas assez fan service pas assez clin d'œil et je trouve ça vraiment euh, dommage pour le coup euh, de ce flashback. Tiens, je vais vous montrer ici, c'est un terminal pour récupérer de l'énergie. Voilà. Euh, ici, si je dis pas de bêtises, c'est un téléporteur, mais il ne sert à rien. Je crois qu'on arrive là, en fait, une fois qu'on a fait l'émission. On va continuer un petit peu à avancer vite fait, histoire que je vous montre deux trois bricoles, mais on va pas s'éterniser sur le yann, sur yann, le tu sujet quoi. Toi, ouais. Mais qui d'autre j'ai encore oublié Et ben bien voulu partager la vie d'un bureau de travail comme toi, monsieur tête d'affiche Ah oui merde, CGI. faut que je descende là, je suis con. Ta dernière copine, tu l'as larguée par téléphone. <rire> Moi, j'avais une copine. Sonia, Donc là, faut que j'aille à la station Asia pour récupérer un paquet. Un les... bon. Bon, bon, bref, bon, j'ai que toi comme ami et je suis une buse avec les filles. <rire> tu te t'es une buse avec tout le monde. <rire> Ah c'est dommage ça fait quand même plaisir de reparcourir ces niveaux ce... Moi je trouvais ça génial à l'époque ce jeu c'était une tuerie quoi Franchement c'était extraordinaire Et là bon voilà ça laisse un vrai goût d'inachevé de... Il y a certains remakes qu'il faut pas toucher en fait Enfin certains jeux qu'il faut pas toucher, il faut pas remaker euh... Parce que c'est euh... également leur faire peut-être un, peu... un petit peu de mal Donc du coup, oh là là là il y a du monde <coughs> Je crois même qu'il y a un... un flic donc là on va récupérer le fameux paquet. le nouveau coursier. Je vous attendais. Vous êtes en retard. Le seul jour où je serai en retard, ce sera mon enterrement. Ça, c'est la réplique favorite de Conrad. Il le dit au moins quatre fois dans le niveau. Quand je serai en retard, ce sera mon enterrement. D'ailleurs, je crois que c'est tiré d'un film, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai augmenté en niveau au fur et à mesure que je tue des personnes, que je gagne des missions. Ça me donne de l'expérience supplémentaire. Donc voilà, je vais pouvoir aller répartir justement mon expérience. Euh, ici donc vous voyez capacité augmentant le nombre de points de vie maximum et leur vitesse de régénération puisqu'ils se régénèrent tout seul hein, dans l'ensemble euh, réduisant les dégâts de chute etc parce que vous pouvez toujours mourir hein, en chutant de haut d'ailleurs euh, capacité augmentant l'échange de coups critiques, réduisant l'énergie consommée par le pistolet et le tir chargé augmente la vitesse de régénération et l'énergie des lunettes moléculaires donc voilà ça c'est tout un tas de trucs euh, moi je préfère je vous avoue, le faire ici voie Là, bon on a le le paquet donc je peux courir tout en visant et d'ailleurs tout en tirant ce qui n'était pas possible notamment dans la dans la version de base donc là hop ils sont quand même assez simples à battre en, en normal Il n'y a pas trop de soucis Les munitions sont illimitées mis à part euh, le tir chargé je crois qu'il consomme un petit peu d'énergie Voilà, il y a du monde. Il s'est même fait avoir dans l'explosion celui-là. Comme quoi, vous voyez, l'intelligence artificielle n'est pas non plus un truc de fou. Euh, agence de voyage titan sur la station Africa. Donc voilà, je me souviens, c'était vraiment le, le charme de ce, de ce flashback là. C'était vraiment de pouvoir justement euh, faire toutes ces missions là qui étaient excellentes dans ce niveau 2 juste avant de faire la Death Tower qui était relativement compliquée. Même la Death Tower m'a déçu. Euh, j'ai pas trouvé assez euh, assez euh, cette espèce de jeu de télé-réalité où justement vous devez gagner un billet euh, pour la planète Terre. Euh, j'ai pas été euh, j'ai pas été soufflé par le jeu dans, dans son ensemble. C'est ça qui me qui a eu tendance à me décevoir. Okay. Quoi. Franchement. Bon par contre au niveau gameplay des fois ça, ça tourne pas mal. Il euh, y a pas mal de ralentissements aussi. À certains moments des belles chutes de de framerate quand vous avez beaucoup de monde beaucoup de monde à l'écran euh, moi en tout cas c'est ce que j'ai pu constater sur la, sur la version PS3 est-ce qu'après sur la version 360 et PC euh, ça a été le cas je ne peux pas vous dire voilà on va le lui donner le votre colis. Merci. au fait j'ai une livraison urgente pour un certain monsieur CB Hart. Ah ouais. je me charge de la lui apporter attendez vous existez vraiment je me cache depuis des années j'ai créé un double virtuel de moi-même qui forme les agents du GBI depuis dix ans. Tu es le premier élève de l'académie que je contacte en personne. Ok. Mais pourquoi moi Parce que tu n'as pas peur d'enfreindre les règles. Tu es un libre-penseur. Tu vois des choses invisibles aux autres. Vous essayez de me passer de la pommade Non. J'essaie de te faire comprendre que le monde est en danger. Nous nous faisons envahir sans même le savoir. Ils peuvent être partout, prendre n'importe quelle forme. Qui ça Qui, ils Place ce module dans tes lunettes et tu verras le monde tel qu'il est vraiment. Non, mais c'est une blague ou quoi C'est. Chose. Qu Ces choses. Qu'est-ce qu'elles veulent Comment on peut les arrêter Je les appelle Morph. J'ai créé un virus. Un neurophage qui attaque et dissout leur structure cellulaire. Bon, on va, on va avancer un, un petit le... peu. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à peu près sur le. Sur le titre dans son ensemble. Un titre qui, bah, malheureusement. Euh... M'a déçu. Euh, un titre qui a des problèmes techniques, on voit qu'il a été développé quand même avec peu de moyens. C'est vrai qu'on en discutait avec les, les collègues d'Oldies. Ça se voit euh, notamment au niveau euh, des crédits du jeu où on voit qu'il n'y a pas énormément de monde qui a participé. Il y a certains jeux qui sont cultes et qu'il faut euh, laisser euh, au statut de jeu culte. Et bah, ce flashback-là, ça aurait mérité qu'il reste. Euh, qui reste tout simplement à cet endroit euh, culte, et voilà, qu'on laisse tranquille, quoi, tout simplement. Voilà, et ben bah écoutez, c'était Yoshi, pour Yoshi The Recibi, et OldisRising.com, si vous avez la possibilité, chopez-le à moindre coût, 3 euros, ça les vaut quand même, à 10 euros, un peu moins, mais au final, c'est tout ce que ça vaut. Donc je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss